L'art oratoire, c'est l'art de maîtriser la pensée dans l'action et pour l'action, de faire circuler la pensée, de faire circuler les.